En ce moment on est en préparation, Du coup, on, on, on attaque un nouveau cycle de préparation pour les championnats du monde à Bercy. Et donc on, on, on mélange euh, essentiellement des outils de préparation physique orientée puisque maintenant on est super bien équipé à Karma, et euh, on a notamment la motherboard et puis on a d'autres outils. Donc c'est une bonne part de préparation physique orientée, avec toujours de la préparation spécifique, de la grimpe dans des blocs typés compétition, des blocs à volume, des blocs techniques, euh, des fois des blocs euh, euh, exigeants physiquement, mais des blocs qui, sont, qui pourraient être proposés euh, sur une compétition internationale. On adapte l'entraînement à ce qui nous est proposé en compétition. Maintenant, en compétition, il y a vachement de volume, c'est hyper complexe. Et nous, on a la chance au pôle, là, au pôle France de Fontainebleau, que déjà d'avoir un moyen matériel qui est assez conséquent, un moyen humain aussi. Et du coup, euh, continuellement, nos entraîneurs euh, Rémi, Nico et Jack, ils nous mettent dans des situations similaires qu'on qu peut retrouver en Coupe du Monde. Du coup, ce qui nous prépare au plus près pour pour les Coupes du Monde et pour les championnats. Cette année, j'ai décidé d'être rigoureuse et de dire bon là cette année je m'installe quelque part je suis un entraînement je fais confiance aux gens qui m'entourent et euh, je me donne à fond et, euh, et on verra bien ce qui se passe euh, je pense que vivre les finales à, à Bercy c'est quelque chose de phénoménal qui, qui te met en feu c'est sûr mais euh... après en parallèle aussi là c'est une période où j'ai commencé à vraiment euh, corriger certains défauts et je pense plus à la partie mentale là j'ai fait appel à plusieurs personnes. Il y a notamment Christophe Serra qui, qui me suit. Mon job, c'est de les amener à ressentir et à faire comme s'ils avaient déjà réussi leurs objectifs, comme s'ils avaient déjà réalisé leurs rêves. Et c'est comme s'ils avaient déjà vécu Bercy une première fois en fait. C'est quelque chose de dingue pour moi d'y aller, donc j'espère pouvoir m'exprimer là-bas et me faire plaisir surtout et voilà, et vivre ce spectacle. Pour moi, Bercy, c'est vraiment un objectif de folie. Enfin, je vais vraiment chercher des émotions. J'étais dans le public en 2012 et j'en ai encore des étoiles plein les yeux. et J'ai envie de, de tout donner, d'être à mon top niveau et de faire des runs de malade devant un public. On sait que ça va être un public de grimpeurs avertis. On sait qu'il y aura tous nos proches, tous les gens qui nous soutiennent. Ben, pendant, depuis des années et ça va juste être un truc de malade. Moi, Bercy, c'est que du, que du bénéfice, on va dire. C'est vraiment une chance d'être là. C'est euh, parce que je suis jeune, je suis quand junior 1 et, euh, et participer à ces, à ces championnats du monde senior, c'est que de l'expérience prise en plus et, et franchement, ça fait plaisir. Moi, en fait, le, le truc c'est que je suis euh, performant en bloc. Enfin, ma, ma, ma spécialité est le bloc. Euh, du coup je suis en équipe de France de bloc et à côté de ça mes points forts en bloc ça va être la synchronisation exclusivité. Mais mes forces que j'ai en bloc, mes atouts en bloc, c'est va être les mêmes atouts en vitesse, donc je vais être fort dans les deux disciplines. Et après il faut que je fasse pas mal de résil que je sauve un peu les meubles en, en diff. J'essaye de tout peaufiner petit à petit, je me sens pas mal, maintenant on va continuer, il y a encore un mois de, de repos, d'étirement, de séances les plus efficaces possibles et pour avoir bien la hargne et pour avoir les croix à Bercy et ouais j'ai hâte. J'ai opté pas mal mon entraînement sur euh, la tenue de prise, qui est un petit un peu mon point faible. Et, euh, et bien sûr, j'ai essayé d'améliorer euh, mon physique et mon point fort, mais d'améliorer encore plus pour être, pour être euh, à 200%. On a eu énormément de 7e place, énormément de 4e place, donc euh, on va dire que l'équipe n'est pas loin de pouvoir aller accrocher des, des médailles et voir des victoires. Mais pour l'instant il a manqué un petit quelque chose sur la Sainte Coupe du Monde et on espère, que, en tout cas on travaille pour que ça se débloque lors des championnats du Monde.